Chican, donc J'espère que vous allez bien On se retrouve pour un nouveau vlog Je vais essayer de vous filmer ma semaine Pas du tout Je vais essayer de vous filmer les moments intéressants de ma semaine Je travaille toute la semaine Mais je sortirai sûrement en ville Alors Là on vient de terminer le boulot je trouve bien on est venu imprimer c'est très tendu ça fait 18 minutes qu'on essaye d'imprimer pas beaucoup hein 57 1 non, non non on n'a pas de color. Ouais. Au noir et blanc. Le mmh. Et une petite color. des on me choisit à ta place. Non. <rire> Bonjour. Non, ça c'est pas ici. Ça c'est exélo. Non mais qu prend. ce que tu prends que c'est sucré, hein? Mais parce que moi je prends à chaque fois. C'est sucré mais pas épicé. C'est ça que tu prends d'habitude Je crois, je sais plus. Ouais bon, je vais prendre ça. Oh, bon, je mmh. crois que je vais me prendre ça là. Mmh. Um, Vinto ou no, Jamaican Beer Je sais pas, j'hésite. Non, je vais me prendre un granita en ville. Ah oh. ouais, c'est le Ah mais ceux-là, ils sont encore tout blancs. Hein. Ouais. Ça les gars, c'est un peu la base. Tu es Renoir, tu connais! Beaucoup trop bon! Hmm? Une douceur! <rire> ouais! Très Une ville sans feu! ça? Impossible, frère! Ah, ouais. oh. Genre des... Ah comme non, pas la bise, je fais pas la bise. Il t'a fait la bise, il avait plein de boutons, c'est pour ça que j'ai pas vrai. voulu. Ouais. vais pas faire attention. Et pourquoi t'as ben, accepté de faire la bise Ça peut lui faire plaisir. Non mais stop. Ça peut lui y... ben, Il y a beaucoup de choses qui peuvent lui faire plaisir. Hein. Comme mmh. Mmh. Là on est sur un petit granit. <rire> Bonjour, oui, voilà. Merci. Oui, un... Doré. Euh, donc je voudrais framboise et fruits de... non, et passion non. exotique là. A... Donc le bleu c'est quoi Tropical, fruits des bois, framboise, framboise ou coca cas. Euh, fruits des bois et framboise, s'il vous plaît. Ouais merci. Voilà, on n'a pas été... Tu uh... ne tu l'as regardé, tu es vraiment Après tu te dis, Non mais je ne sais pas si tu avais vraiment Et je l'avais regardé La oui. vous était souriante, il ne faut pas que le cookie. <rire> Elle m'explique que, genre en période de ramadan, j'avais bien sorti même mon cookie. Regarder une femme qui faisait le ramadan. Et je souri, et je souri, et je souri, et je souris gra... et je souri, gra... et je souris et j'ai gra donc ça me ressemble par contre si ça me ressemble mais j'aime bien ça pour les et et euh, donc là euh, shopping pas du tout intéressant quel shopping même <rire> on ouais, pas l'argent en vrai on a été euh, faire du lait oui c'est oui oui oui oui oui oui on rentre, on rentre, oui rentre, oui on rentre. Voilà. C'est